L'indice des prix à la production est un précurseur de l'inflation avec une élasticité d'environ 0,5 en cas de forte volatilité. Voilà Merci, bonne vidéo, au revoir <rire> Alors ça, c'est euh, ce que j'ai raconté euh, sur euh, un, un tweet euh, euh, à peu près, hein, un tout petit peu moins abscon, euh, à, à quelqu'un qui s'appelle Aldosterone, euh, qui est très actif sur Twitter. Si, D'ailleurs, je pense qu'il n'a pas besoin de moi et que vous le connaissez sûrement beaucoup mieux que moi. Si vous ne le connaissez pas et que vous avez de temps en temps sur Twitter, suivez-le, il est extraordinaire ce bonhomme euh, et bah, Aldo Stéron, euh, euh, renvoyait un tweet dans lequel il disait Catastrophe, euh, l'inflation euh, le mois dernier est à 33,5% en Allemagne, du jamais vu depuis 1945, euh, c est, c est, c est, c est, ça sent mauvais, les gars. Et donc moi, j'ai répondu Attends, c'est vachement bien ton truc, Aldo, mais. Euh, « Attention, les prix, euh, les, les prix industriels, c'est pas l'inflation, c'est un précurseur. » Et euh, il m'a répondu « Ah ben, ça serait bien que tu nous expliques ça, fais-nous un thread. » Un thread sur Twitter, c'est en gros une série de tweets pour euh, expliquer des choses un peu compliquées quand, on peut pas, quand 280 caractères ne suffisent pas et du coup on les enchaîne les uns aux autres. Moi, je déteste ça, c'est comme les powerpoint. tu détestes ces espèces de coupures fictives. Euh, et puis je vais finir par le faire, ce thread, mais je vais... Excusez-moi. Je vais commencer par mon terrain, qui est de causer dans un micro. Et puis je ferai le thread demain avec un peu de chance. Euh, en attendant, euh, on a donc cette information qui est effectivement capitale et qui a besoin d'être euh, expliquée. C'est que euh, l'indice euh, des prix industriels euh, sortis d'usine en Allemagne est en augmentation de 33,5%. Il est en train de faire une verticale. Euh, on appelle ça une chandelle, comme on n'avait jamais vu effectivement depuis 1945, et, et là c'est quelque chose qui est important, c'est-à-dire que généralement on vous dit depuis les années 70, depuis 1950 non, 1945, une période de guerre euh, et en plus on parle de l'Allemagne, c'est-à-dire que c'était pas exactement les gagnants euh, on est dans un truc absolument terrible <rire> et euh, ça, qu'est-ce que ça nous dit euh, c'est que 33,5% d'augmentation des prix industriels en Allemagne, ça vous fait probablement, dans les semaines, mois, plutôt mois qui viennent, 15% d'inflation. Et ça, c'est juste l'observation historique, qui est que quand vous avez des fortes tensions sur les prix industriels, ça a tendance à se diffuser à moitié dans l'économie réelle, euh, c'est-à-dire l'inflation, qui est ce que nous, on consomme tous les jours. Euh, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Si vous êtes fatigué et que vous n'avez pas envie de regarder longtemps cette vidéo, vous avez l'essentiel. Euh, alors que tout le monde est en train de vous expliquer qu'on lutte contre l'inflation, les banques centrales font plein de trucs, tout le monde fait machin, euh, pendant qu'on vous explique qu'en 2023, c'est promis, c'est sûr, c'est certain, il n'y aura plus d'inflation parce, bah parce que, parce qu'on vous l'a dit et vos gueules, eh bien, ce qui s'observe, on n'est pas dans les promesses, on est dans l'observation, c'est-à-dire les prix actuels euh, en sortie d'usine, qui sont donc des précurseurs de ce qui arrive ensuite dans les magasins, c'est assez logique, prédisent, alors on n'est pas euh, à 3% près, c'est-à-dire qu'on est sur des relations structurelles de long terme, euh, au niveau de quelques mois, ça, ça peut varier un peu, mais en gros, il faut, faut s'imaginer qu'en Allemagne, il serait euh, cohérent et normal qu'on monte à 15 ou 20% d'inflation dans les mois qui viennent. 15 ou 20% d'inflation. Et ça, en fait, bah, ça pourrait faire exploser l'euro. Chers amis, je m'appelle Guy de Lafortelle. Je rédige le service d'information économique et financière L'Investisseur Sans Costume. Et donc, on va euh, décrypter un peu tout ça. Comme d'habitude, je vous invite très sérieusement à vous inscrire au service là-haut, c'est gratuit et euh, en tirant sur ce petit fil de, de ces prix industriels on va aller assez loin et sur des sujets qui dépassent largement simplement l'inflation on va sur la monnaie et plus simplement plus plus plus généralement sur l'économie et la finance euh, j'ai énormément d'analyses qui sont sur ce site donc euh, déjà allez voir les archives euh, allez rechercher tous les sujets qui vous intéressent et ensuite inscrivez-vous parce que euh, bah là on est en train de parler euh, d'une nouvelle crise de l'euro qui arrive. Quand, quand vous avez les, les, les prix industriels qui sont à 33,5% en Allemagne, on a une crise de l'euro qui arrive. Allez, il y a peut-être une certitude de 85 ou 90% que ça arrive, mais là, ils sont, ils sont foutus Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, et qu'on va continuer à voir, parce que ce sujet va être inépuisable pendant longtemps. Euh, donc, repartons du départ. L'Allemagne, le chiffre vient de sortir, donc 33,5% d'augmentation des prix industriels, c'est-à-dire tous les biens en sortie d'usine. Donc bien évidemment, ce n'est pas l'inflation, parce que dans la vie, on achète autre chose que des produits, on achète aussi des services, et même, nous sommes dans des économies essentiellement de services, plus encore la France que l'Allemagne, mais donc il est assez normal qu'il faille corriger ça des services et qu'il faille corriger ça aussi des marges, des marges derrière des distributeurs, et que bien évidemment, quand les prix augmentent, les distributeurs sont un peu obligés de renier sur leurs marges aussi, ou pas. Et donc, qu'on soit bien clair, l'indice des prix industriels n'est pas l'inflation. Euh, L'inflation, c'est l'indice des prix à la consommation, on dirait en France. Et il y a une différence, euh, donc, qui est que, encore une fois, il n'y a pas que de l'industrie, et deuxièmement, vous avez des intermédiaires encore qui peuvent faire varier. Mais, historiquement, si on regarde les chiffres depuis la, la 1945, euh, vous avez, et ça c'est vrai, vrai pour l'Occident, hein, c'est pas vrai que pour l'Allemagne, euh, vous avez en règle générale une. Euh, euh, une corrélation euh, entre euh, l'indice des prix industriels et l'inflation et en temps normal, c'est équivalent, ça va ensemble. Pourquoi Parce que l'inflation, c'est essentiellement monétaire et c'est pas une question, c'est pas tant que ça une question d'offre et de demande. Euh, et donc, bah, c est, c est, ça touche tout le monde en même temps, aussi bien l'industrie que les services. Mais il arrive qu'il y ait des chocs, qu'il y ait des crises comme on a eu dans les années 50, comme on a eu dans les crises pétrolières, quand on a eu euh, en, en, en, 2000, en 2008, pardon. et on a des moments où tout d'un coup, euh, vous avez les prix de l'énergie qui explosent, tous les, les prix des matières qui explosent, et donc vous avez des prix industriels qui explosent, euh, et qui, qui sortent un petit peu des, des, des, des, des, des variations habituelles, et dans ces cas-là, euh, les économies ne peuvent pas suivre. Vous ne pouvez simplement pas répercuter ces prix-là. Donc ce qui se passe, c'est des bonnes grosses crises à l'ancienne. Et euh, vous avez à ce moment-là euh, une corrélation d'un demi seulement. C'est-à-dire que là, plus 33,5% en Allemagne, c'est entre 15 et 20% qui arrivent en Allemagne. Euh, petite parenthèse, euh, on a à peu près la même chose en France. Qui nous vient Parce que bien évidemment, j'ai été comparé un peu. En France, on est plutôt euh, à 27, 28. Je suis, je fais exprès de ne pas être très précis sur ces chiffres-là, parce que euh, on n'est pas capable d'être très précis sur ces chiffres-là, euh, sur une économie tout entière, euh, quand ça varie très fort, euh, presque d'une semaine à l'autre. moi, J'ai un ami euh, qui euh, produit euh, des peintures spécialisées. Il me dit, lui, il prend 10% d'inflation tous les deux mois. C'est énorme, c'est-à-dire qu'en en, en, annualisé, euh, il est à 60% sur, ses, sur ses, ses produits, sur tout ce qu'il achète. Euh, c'est monstrueux. Euh, c'est même, même plus que 60% parce que c'est 10%, même, on, doit, on monte à combien On doit monter à 70 ou 80. Euh, donc c'est absolument énorme. Bref, euh, donc on a la même situation en France, légèrement moindre que l'Allemagne. Euh, Puisqu'en Allemagne, on est à 33,5 Et en France, on est, je vous dis, entre 27 et 28 euh, Donc on, on a le même problème Et il y, euh, euh, en... y a un côté choquant À ce que Il y a un côté choquant À ce qu'on ait ce même genre de niveau euh, Parce que Il euh, y a deux raisons qui font ça La première chose, c'est que ce qui tient tout, c'est l'énergie L'énergie tient tout le reste euh, Et qu'en France Non seulement on a une électricité euh, Qui est quand même moins chère qu'en Allemagne euh, et ce euh, alors c'est pas là après pour le reste de l'énergie, mais euh, ça fait quand même ça, ça ça joue quand même un peu. Et ce qui est plus important, euh, c'est que on a surtout des mesures d'aide beaucoup plus importantes. Ça c'est quelque chose qui est vraiment structurel en France, mais presque j'allais dire de tout temps. En tout cas tout au long du XXe siècle, euh, en France on a cette habitude de lisser les crises par rapport aux Anglo-Saxons. Y compris les Allemands. Euh, C'est-à-dire que, euh, bah, en France, on est un des seuls pays dans lequel on a des, des, de la remise à la pompe et où, on, où euh, vous avez les tarifs réglementés, où euh, vous, faites, vous avez tout un tas de mesures euh, pour limiter les hausses de prix de l'énergie et, de manière générale, les hausses de prix tout court avec une sorte de corporatisme qui n'a pas que des mauvais côtés. Et historiquement, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on rentre plus lentement dans les crises que les autres, mais on en sort aussi plus lentement, parce que bah, toutes ces mesures que vous avez prises, bah, forcément, à un moment, il faut les payer. Et donc, ce n'est pas, pas, pas de l'argent magique, comme dirait l'autre, simplement, bah, euh, vous, vous vous donnez un moment pour reprendre un autre. Ce qui n'est pas forcément bête non plus. Euh, donc, on, on, on a en France toutes ces mesures qui ne marchent pas très bien aujourd'hui, marche un peu, une différence, 27-28 versus 33-5, euh, c'est quand, quand même une différence qui est non négligeable, mais on n'est pas sur un truc si énorme que ça. Et ça, c'est un énorme problème, parce que les Allemands, bien évidemment, n'aiment pas l'inflation. Ils n'aiment pas du tout l'inflation. Pourquoi Parce que c'est les derniers en Europe à cette prix, une grosse crise hyperinflationniste euh, pendant la République de Weimar en 1922-1923 et que bah, 1922-1923, alors oui, ça y est, les, les, les, les générations qui ont vécu ça sont mortes, mais euh, vous avez quand même euh, les, les mémoires dans les familles, euh, des, des, des, des billets qu'on brûlait pour se chauffer, euh, le papier peint sur les murs, euh, les brouettes pour aller acheter le pain, littéralement. Hein, euh, les, les serveurs qui montaient sur les tables pour crier les prix, parce que d'une heure à l'autre, les prix variaient. Enfin, ce, ce, ce genre de truc absolument hallucinant. Euh, donc euh, les Allemands n'aiment pas du tout l'inflation. Et là, il y a quelque chose de tout nouveau pour eux, parce que ça faisait 20 ans avec l'euro qu'on était dans un régime déflationniste. Et que depuis 2021, on vient de rentrer à nouveau en régime inflationniste, structurellement, je veux dire, euh, qu'on soit très clair. Euh, C'est-à-dire que le, le problème... Euh, avec l'inflation qui est un phénomène monétaire, c'est que vous chargez à un moment votre fusil et le coût part à un autre. Et donc là, nous, on a chargé, c'est plus un fusil, c'est une bombe atomique pendant une vingtaine d'années, un peu plus, un peu moins selon que, euh, la manière dont on calcule, et là, le, le coût est en train de partir. C'est dommage. Euh, donc, euh, et donc, tout d'un coup, les Allemands sont en train de se rendre compte que, ah, ben — Finalement, l'euro, euh, ça, ça, ça peut être très inflationniste, en sachant que les Allemands sont dans une situation plus fragile que nous encore. Là, je parle des Allemands, pas de l'Allemagne, parce qu'ils ont fait de la déflation compétitive euh, depuis, euh, euh, depuis une vingtaine d'années, depuis une quinzaine d'années. Et cette déflation compétitive, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils euh, ont accepté des baisses de salaire, euh, et que, de manière générale, un Allemand, aujourd'hui, un retraité allemand, par exemple, est plus pauvre qu'un retraité français. C'est-à-dire qu'ils ont moins de capacité, de, en, en, en moyenne, qu'un Français. Donc vous leur mettez de l'énorme inflation par-dessus, et vous rajoutez à ça le fait que vous n'avez pas cette tradition française de lisser euh, les, les prix, les gars, je peux vous dire qu'en Allemagne, ils, ils, ils sont au bord de l'implosion. Vous rajoutez à ça euh, l'espèce de catastrophe énergétique allemande depuis, pareil, depuis une vingtaine d'années, avec la sortie du nucléaire, non, un peu moins, depuis 10-15 ans, la sortie du nucléaire, euh, le charbon pour remplacer Nord Stream 2, euh, et, qui était donc, euh, le, le, en gros, les Allemands euh, se sont dit qu'ils allaient prendre le gaz russe comme euh, source d'énergie principale pour le demi-siècle qui, qui allait venir. Eh bien non, en fait... Et donc là, ils... Alors, ah, ben non, en fait, ils avaient le temps de voir le truc venir. Hein. Euh, ça, ça fait depuis 2014-2015, depuis Maïdan en gros, qu'on sait qu'entre euh, la Russie euh, et, euh, et l'Amérique, euh, vous avez euh, un, un, une jolie, un joli terrain de jeu qui s'appelle l'Ukraine, et ça n'a pas commencé en 2022. Mais donc vous avez les Allemands qui ont fait un choix, des, des choix énergétiques désastreux, qui font qu'ils ont quand même plus d'inflation que nous, et qu'ils sont dans une situation plus fragile que nous encore, c'est-à-dire qu'ils dépendent davantage que nous du gaz russe, euh, ils ont une énergie qui au, qui, au départ, est plus chère, une électricité qui est plus chère, en sachant qu'on est en train de passer de plus en plus euh, vers le tout électrique, et qu'ils bah, sont, sont dans la mouise. Euh, alors ils, sont en train, ils font de la prédation, ils sont en train de mettre la main, via Bruxelles, sur nos centrales nucléaires, et ça, on laisse faire comme ça, on s'en fout. Bon, c'est pas grave, c'est des trucs, j'ai traité ça sur l'investisseur sans costume. Vous regardez, l'Allemagne pille notre électricité, j'ai écrit un article là-dessus. Euh, et donc, les Allemands, vous commencez à être pas contents du tout, du tout, du tout. C'est-à-dire que ça va gueuler très fort, c'est déjà le cas, mais, mais l'hiver va être très très dur. Donc, bien évidemment, il va falloir commencer à, à s'attaquer très très très sérieusement à cette inflation. Et pour ça, si vous voulez, si vous voulez attaquer cette inflation... Il n'y a pas 15 manières de faire, parce que, encore une fois, l'inflation est monétaire. Et c'est quelque chose, je sais que c'est difficile à comprendre, mais euh, l'Ukraine ne fait pas tout. L'Ukraine est un déclencheur. Et ça, c'est des choses. Ça fait, ça fait depuis la moitié du 19e siècle, au minimum, qu'on le sait. Euh, l'inflation est monétaire. Et donc, si vous voulez, euh, si vous voulez éviter l'inflation, euh, il faut absolument gérer ça au niveau monétaire. Et donc il faut augmenter les taux, et il faut augmenter les taux non pas à la manière de Christine Lagarde qui vous dit oh, « Au promis, promis, au prochain coup j'augmente les taux !» de 0,25%. C'est-à-dire que non seulement elle ne le fait pas, elle, vous, elle fait seulement vous promettre qu'elle le fera. Mais en plus de ça, c'est 0,25 points. Versus une inflation qui pointe euh, une, une inflation qui point à euh, 15-20%. Vous voyez la différence c'est juste un pansement sur une jambe de bois. Et, autre parenthèse, désolé, euh, en politique monétaire, vous avez un petit truc à comprendre, euh, et ça, vous, vous allez pouvoir lire beaucoup plus facilement euh, les, les déclarations des, des, des banquiers centraux, si vous les suivez avec ce petit truc, c'est qu'on ne prévient pas de ces politiques. C'est à chaque fois... <coughs> que vous voulez euh, mettre en place une politique monétaire, vous l'appliquez et puis les gens s'adaptent. Mais vous ne prévenez pas. Euh, par exemple, ce que je vous ai dit, on était dans une époque déflationniste depuis 20 ans. Euh, la BCE, comme la Fed d'ailleurs, n'ont jamais prévenu quand ils baissaient leurs taux. Ils n'ont jamais dit ⁇ Ah, le mois prochain, on va baisser nos taux. Jamais de la vie. C'était la politique structurelle de nos banques centrales. ⁇ en revanche, ces politiques ont des coûts, et à un moment, ça devient compliqué à gérer, et là on dit « Ah oui, oui, oui on baisse, mais vous inquiétez pas, on va remonter ». Quand on vous dit « Vous inquiétez pas, on va remonter », ça s'appelle de la communication pour gérer, c'est vraiment, c'est uniquement pour gérer la psychologie des marchés, et pour gérer la psychologie. Vous n'êtes absolument pas dans de la politique structurelle. Donc pour le moment, la BCE n'a strictement rien fait pour remonter ses taux, et encore une fois, on ne parle pas de remonter les taux de 0,5, de 0,25, et même pas de 0,75, comme « Oh là !» La Fed a fait ça, 0,75. La dernière fois qu'on a eu des, des niveaux d'inflation de ce type-là, il a fallu qui Il a fallu Paul Volcker euh, aux États-Unis qui vous a fait passer, qui vous a fait du plus 12% sur les taux pour les faire passer à 20% d'un coup. Donc là, aujourd'hui, ça veut dire quoi Il faudrait faire passer les taux à 5, 7, 10%. Et là, vous allez casser l'inflation. Sauf que... Vous pourriez éventuellement faire ça au Royaume-Uni, aux États-Unis, ça mettrait tout le monde dans la rue, ça créerait des crises euh, extraordinaires, euh, le, ça, ça vous mettrait tous les milliardaires euh, en faillite ou à peu près, euh, ça, serait, ça, ça, ça serait dur, hein. ça, ça, je ne vous dis pas le truc, hein. je, je, je dis pas que euh, Mais bon, vous pouvez éventuellement faire, vous ne pouvez pas le faire en Europe. Vous ne pouvez pas le faire en, en Europe parce que si vous faites ça, dans la zone, pour être plus précis, dans la zone euro, si vous faites ça dans la zone euro, vous faites exploser l'euro. Pourquoi parce que c'est un truc qu'il ne faut jamais oublier. L'euro euh, est une monnaie, c'est un mariage de monnaie où chacun fait chambre à part. C'est-à-dire que c'est pas du tout une monnaie unique. C'est, Je euh... je sais même plus combien on est dans, dans, dans, dans l'euro. Ah ça, ça craint ça. Bref, c'est, euh, je sais pas, en de 17, 18, euh, c'est 18 États qui ont chacun leur monnaie qui euh, qui, qui, qui, qui font chambre à part. Euh, et cela se voit de deux manières. Cela se voit avec le système Target, Target 2, euh, qui euh, en fait réconcilie tous les jours euh, les bilans des banques centrales de chaque pays. Euh, C'est pour vous dire ça, hein. En fait, chaque banque centrale nationale continue d'avoir un bilan et il est réconcilié au niveau de la BCE tous les soirs. Et que dans ce système-là, vous avez aujourd'hui l'Allemagne qui, en gros, euh, a euh, une créance positive de, positive de. de On doit pas tarder, de, on, doit être, on doit atteindre les 2000 milliards euh, sur. Euh, 2000 ou 200 hein J'ai encore un doute. Euh, vous avez. Euh, yeah de, je pense qu'on ne doit pas tarder à atteindre les 2000 milliards, il faudra que je vérifie le chiffre, excusez-moi, euh, sur essentiellement l'Espagne et l'Italie, qui eux sont chacun à peu près à moins 1000. Euh, attendez, ça me paraît énorme, je vais quand même vérifier ça un instant. Je suis désolé, je ne fais pas de montage, mais euh, c'est comme ça. Target 2, hop, Target 2, pouf, bilan, euh, ta ta ta, sol Target 2, ça, j'avais pas pensé que je vous parlerais de Target 2. Ils peuvent pas mettre le bilan. Ah, ils sont relous. Euh... Et ça, j'adore. Le site de la BCE, bien évidemment, ils parlent pas des choses qui fâchent. Alors, là... En 2012, non, c'est bien ça, on doit s'approcher des 2000. Là, j'ai un graphique qui date de 2012, on était à plus 500 et moins 250 pour l'Italie et l'Espagne, avec l'Allemagne par-dessus. Euh, donc je sais, ouais, on doit être... Mais j'arrive pas à avoir un graphique plus... Pardon, j'arrête ça, Vous avez... mais donc on parle bien de milliers de milliards euh, d'euros euh, que, euh, que l'Italie et l'Espagne devraient, renvoyer, que les banques centrales nationales d'Espagne devraient renvoyer à l'Allemagne. Pourquoi Parce que ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez l'Italie ou l'Espagne qui émet un euro italien ou espagnol, cet euro, en gros, il y en a une bonne partie qui file directement en Allemagne, parce qu'ils trouvent que c'est plus sûr en Allemagne qu'en Italie ou en Espagne. Et ça, c'est un problème. La BCE vous dit « non, non, on s'en fout, on fait comme si ça n'existait pas ». Sauf que c'est là, ça existe, c'est latent, et un jour, ça va exploser. Et la deuxième chose euh, qui fait qu'on se rend bien compte que euh, un euro allemand et un euro italien, ça vaut pas du tout la même chose. La deuxième chose, c'est euh, les taux, euh, les, les taux d'intérêt des dettes nationales, euh, qui sont en fait un, un très bon proxy euh, des, euh, de, de votre euro, de vos monnaies. Euh, parce que bah, bien évidemment, les monnaies sont liées aux États. Si les États crèvent, les monnaies crèvent. Ça va ensemble. Hein. Ça, on pourrait en parler pendant très longtemps. Euh, alors, bien sûr, vous pourriez me parler du bitcoin, mais bon, pour les, les, monnaies, les monnaies fiat en tout cas. Euh, et donc, et là, on se rend compte que ben, vous avez des divergences et que vous n'avez pas du tout les mêmes taux entre l'Italie, l'Espagne toujours et l'Allemagne. Et que vous avez ce qu'on appelle un spread, c'est-à-dire une différence. Euh, et que ça, quand ce spread augmente trop, bah, ça, ça, ça, ça, ça, c'est ce qui s'est passé, si vous voulez, lors de la dernière crise de l'euro en 2012. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous avez une dislocation. Et tout d'un coup, les marchés se disent, ah ben bah oui, tiens, dis non, on ne peut pas traiter de la même manière un euro allemand, un euro italien et espagnol. Donc, qu'est-ce qu'on va faire eh ben, On va vite, vite, vite aller prendre tous nos euros d'Italie et on va tous les mettre en Allemagne. Et du coup, ben, votre problème qui était latent devient juste monstrueux et ingérable. Et donc, si la BCE se mettait à relever ses taux de... Ben, même 0,5, hein, même on va dire, je pense que si la BCE relevait ses taux de 1 ou 2%, ce qui n'est pas du tout ce qu'il faut pour lutter contre l'inflation, euh, ça, ça, ça, ça ferait réapparaître... Cette dislocation latente de l'euro, qui est que, encore une fois, l'euro n'est pas une monnaie unique, c'est euh, un ensemble de monnaies qui ont fait un mariage en séparation de biens, euh, et qui font chambre à part. C'est vraiment ça. Hein. Et on finirait par s'en rendre compte. Euh, et euh, bah, si, si, l'Italie et l'Espagne n'étant pas exactement la Grèce, euh, il n'est pas évident que l'Italie et l'Espagne accepteraient de se faire démanteler, surtout que... Ils ont déjà pris très très cher. Il ne faut pas oublier qu'un Italien, en particulier, euh, est plus pauvre euh, aujourd'hui qu'avant l'euro. C'est-à-dire que vous n'avez pas un bénéfice de la monnaie unique pour l'Italie. Ce qui a été gagné jusqu'en 2008 a été plus que repris depuis. Ça, c'est très important, ça. Euh, mais c'est même pas le plus grave, parce que ce qui risque d'arriver, c'est pas tant une sortie de l'Italie euh, ou de l'Espagne notamment parce que maintenant que vous avez Mario Draghi, à la, à président du conseil italien, euh, bah c'est la fête de la musique, euh, bah maintenant que vous avez ça, euh, il tient quand même bien son pays, euh, c'est plutôt le risque que vous avez, c'est que ce soit l'Allemagne qui fasse sécession, parce que, encore une fois, vous avez euh, cette... Euh, vous avez vraiment cette détestation de l'inflation en Allemagne, et que là, ils sont en train de se rendre compte qu'ils sont en train de se prendre un truc qui pourrait commencer à se rapprocher assez furieusement des précurseurs de Weimar. Et ils pourraient être tentés de couper, de couper tout avant de revenir à Weimar. On les comprend, d'ailleurs... Euh, et c'est à mon avis davantage au niveau de l'Allemagne qu'il faut regarder que l'Italie ou l'Espagne, donc ça c'est un truc qu'il va falloir suivre. En tout cas c'est vous dire que vous avez d'un côté des Allemands qui sont en train de flipper face à l'inflation et de l'autre côté une union monétaire qui ne peut pas supporter de lutter efficacement contre l'inflation, ça c'est en ce moment sous nos yeux. Et c'est le signe qu'on va rentrer nécessairement, parce qu'il va bien falloir réconcilier ces deux visions, on va rentrer dans une crise de l'euro qui probablement fera passer la crise de 2012 pour, euh, pour, pour, pour du petit lait. Quoi. Donc ça risque de faire mal, ça risque d'arriver. Ça risque d'arriver en particulier à, à, à l'automne, euh, parce que les, les fins de l'année sont, sont toujours les périodes euh, préférées pour ce genre de trucs. Et qu'en plus de ça, vous avez un problème énergétique qui fait qu'il va bien falloir se chauffer cet hiver. Euh, face à ça, euh, ben moi en ce moment, je raconte toujours la même chose, mais je vais la raconter encore une fois. Euh, vraiment, euh, il faut, euh, rend, faut, faut rendre le plus possible vos, euh, vos patrimoines indépendants de l'euro. Prendre des assurances contre cette crise de l'euro. Et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire détenir des monnaies, euh, d'autres monnaies, des francs suisses, de la livre sterling, du dollar américain même. Ça, ça fait longtemps que je le dis. C'est-à-dire que le, le... oui, à 15 ans ou à 20 ans, le dollar est mort. Mais pour le moment, on a besoin de dollars. Donc vous avez ça, vous avez bien évidemment ce que moi j'appelle les monnaies millénaires, c'est-à-dire l'or métal et l'argent métal, qui sont en plus en solde dans le moment, je le répète c'est c'est le moment d'acheter un peu d'or parce que oui, ça, ça peut encore baisser, il peut se passer plein de trucs, achetez-le en plusieurs fois, mais si, vous, si on commence à se prendre une crise de l'euro carabiné, ouais, vous me remercierez d'avoir pris un peu d'or et, et d'argent métal, hein, c'est pas compliqué à faire. Euh, y a, je vous pareil, je vous mets un dossier pardon, de ce côté là je vous mets un dossier pour que vous puissiez euh, euh, si vous savez pas comment faire voir les manières les plus simples d'acheter de l'or physique et je parle bien de l'or physique, c'est important euh, parce que c'est vraiment le truc qui est pas cher en ce moment euh, relativement euh, et qui vaut le coup et, et, et c'est pas cher, parce que pour le moment, les banques centrales sont encore en train de faire semblant que non, non, ça va, c'est pas trop l'horreur. Mais ça va, pas durer, ça va plus durer très très très longtemps. Les banques centrales sont éventuellement, c'est pas sûr, mais éventuellement en train de perdre le contrôle de la situation. C'est important ce que je vous dis là. Euh, donc voilà, je suis désolé, je pensais pas faire une vidéo euh, aussi longue, euh, mais euh, voilà un petit peu tout ce que je voulais vous dire ce soir, tout ça à cause d'Eldosterone. Euh, J'essaierai de mettre tout ce que je vous ai raconté là en thread. Euh, D'ici là, je vous dis euh, à votre bonne fortune et surtout diffusez, partagez, euh, relayez. On a besoin de ça, hein, parce que la fin de l'inflation en 2023, je vous promets, pas c'est pas possible. Allez, ciao, bye.